Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review sur le film de Super Mario Bros. J'ai déjà acheté ça et hein. ça, je suis déjà devenu pauvre, il y a. Et Mario m'a tout pris. Alors, à mon avis sur le film, on va d'abord commencer par la partie sans spoil et puis la partie spoil, hein, sinon ça n'a pas grand intérêt. Et bien, euh. Here we go! Pom pom pom pom pom pom. Alors, la partie sans spoil. C'est compliqué de parler du film sans spoil, mais c'est parti. Euh. Bah, c'était bien. Voilà. Euh, du coup, partie spoil. Non, c'est pas vrai. Alors, en tant que fan de Mario. Eh ben, c'était trop bien. Le meilleur film de Mario de toute l'histoire des films de Mario. Il y en a eu deux. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence, mais c'était trop bien. Bon, parlons maintenant des critiques. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que si on n'était pas fan de Mario, le film n'était pas ouf. Alors, je vais tenter de répondre à, cette, à cela. Mais pour cela, il faut que je me concentre très très fort, vous voyez. Il faut que j'essaye d'imaginer le film Mario, mais que j'enlève tout ce qui est Mario dedans. Qui est pas très facile parce que quand on a un film Mario, si on enlève tout ce qui est de Mario, bah le film ressemble à ça en fait. Du coup, c'est compliqué, mais ouais. Du coup, si on connaît rien à Mario, outre le fait que le film ne soit pas canon, déjà ça peut être une bonne introduction à Mario. Bon, ça on s'en fout, mais. Et oui, bah oui, évidemment qu'il n'est pas canon le film. Tu crois, Yoshi Islande, il s'est fait chier à porter un bébé qui pue du cul là avec son, sa mère de cul Bah non, c'est pas, pas fait chier pour rien. C'est fait chier pour une raison parce que c'est canon les jeux. Pas ton film à la con, bah oui, mais Yoshi aussi il n'est pas porté un bébé, il a défoncé Bébé Boozer, bah oui, c'était pas le sujet. Oui, en vrai, si j'essaie d'imaginer un peu le film en retirant tout ce qu'il y a de Mario dedans comme un truc original, euh, le film il est bien, si il est bien quand même, il est bien. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il est bien. Par contre, quand on est fan, qu'on connaît avec le fait de connaître déjà, c'est oh. Ah le remix de Mario Galaxy là dans le générique de fin. Oh ils nous ont fait chier là ils nous disaient eh, regardez on a un remix de Mario Galaxy alors que non il est même pas sorti votre Mario Galaxy 3. <rire> j'ai pas le droit de me plaindre j'ai pas encore fait le 1 et le 2. Mais on les fera un jour ensemble. Oui donc c'est un bon film si on connaît pas Mario. Voilà, Moi je trouve que c'est bien. C'est quand même un bon film. La poussière de l'œil. Hop là. Hello Yoshi, connard hein J'avais essayé de pas trop regarder de bonnes annonces avant d'y aller Parce que les bonnes annonces, en montrent beaucoup, beaucoup. Ah, du coup, moi, ça m'a préservé beaucoup de surprises. J'étais très content. Ah, en vrai, est-ce que j'aurais pu apprécier autant le film si j'avais vu toutes les bonnes annonces Je sais pas. C'est ça qui, qui est pénible avec hein, les bonnes annonces. Ils en montrent trop. Ils en montrent beaucoup trop. Ça gâche la surprise et ça gâche le film. Faudrait qu'il y ait moins de bonnes annonces, oui. Mais s'il y a moins de bonnes annonces, il y a moins de personnes qui vont aller voir les films. Donc, c'est compliqué. Enfin voilà. Bref, du coup, on va parler de la partie spoil. Si vous voulez pas vous faire spoil, et bah, allez, à ce time code. Voilà. Oui, je sais, avec moi, on sait jamais si c'est vraiment du vrai spoil. Si c'est pas vraiment du vrai spoil. Mais là, c'est vraiment vrai. Et vous savez très bien que quand je dis que c'est vraiment vrai, c'est que c'est vraiment vrai. Alors, je vais spoil pour de vrai. Donc, partez. Oh, oh, bordel, mais en fait, besoin, vous voulez vraiment des Fourier Pitch, c'est ça Oh, bah, dis donc. En fait, j'aime bien le fait qu'il nous ait rien montré de, de mignon avec Bowser, qu'il ait gardé toutes les scènes où il est badass, et c'est tout. Toutes les scènes où il est badass, et rien d'autre, parce que toutes les autres, il fait le coup avec sa pichoulette. Oh la pichoulette, ça va faire de nombreux même, C'est moi qui vous le dis. Oh là là. Ah, ça me fait. J'aime bien aussi au début comment Mario et Luigi, ils veulent sauver Brooklyn, là, en fermant le tuyau. Ils tombent, et après, quand ils voient que, ça il y a un truc qui descend tout en bas, ils en battent les couilles de Brooklyn, ils en ont plus rien à foutre. Ils se tirent, et ils oublient complètement son existence. Rien à foutre. Aussi, Peach qui fait exprès d'exploser leur bonbon pour se prendre un dégât, mais c'est quoi ça Oh, elle est... elle est... Elle est conne Bah oui, elle est bonne oui bah ben, moi j'ai rien d'autre à dire en fait, tu sais je je suis pas très... Moi je, je, je, à niveau critique je suis pas fort hein, à moi c'est soit c'est bien, soit c'est pas bien. Moi je suis très... très concis dans ce que je dis. Bon, bah du coup on se verra pour la prochaine critique, quand le film Super Mario Bros 2 il sortira. Parce que... Euh, ça me semble évident qu'il y en aura un. Hein. Voilà. Ah non non non, j'ai rien dit j'ai rien dit ah oh oui, il y a F9 qui sort en octobre. On va faire Oh, il y a F9,